Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner mes conseils pour bien réviser un contrôle DS-EVAL, je ne sais pas comment vous l'appelez. Avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous dire un petit truc, moi mes contrôles je les révise 2 à 3 jours avant le contrôle et non pas une semaine avant comme le conseillent tous les profs. Je trouve ça inutile, surtout que moi c'est ma façon de travailler, commencer 3 jours avant ça me suffit donc après vous voyez comment vous travaillez, prenez pas mes conseils comme une obligation c'est vraiment des conseils le conseil numéro 1 que je vais vous donner c'est d'écouter en cours parce qu'écouter en cours c'est vraiment vous faites la moitié du boulot euh, que vous devez faire à la maison parce que bah à force d'écouter ce que dit le prof ça rentre dans votre tête vous l'imprégnez et tout simplement ça vous limitera le travail à faire à la maison le deuxième conseil que j'ai à vous donner c'est de faire des fiches euh, donc comme celle-ci par exemple voilà, vous voyez, j'en fais vraiment dans toutes les matières, pour les, tous les contrôles que je fais, je fais, je révise grâce à des fiches. Vous pouvez prendre ces grosses fiches-là, c'est donc celles que j'utilise pour faire ce genre de fiches. Euh, c'est des fiches Bristol que j'achète dans, dans toutes les papeteries que vous pouvez trouver, où il y en a. Et en fait, c'est des grosses feuilles à petits carreaux. Euh, bon, celles-ci elles sont percées, mais on s'en fiche un peu. Et donc voilà, pour moi, faire des fiches, ça rassemble tout ce qu'il y a d'important à savoir. Euh, et vraiment Donc derrière par exemple là j'ai collé le bilan Enfin voilà vous écrivez en fait vos Ce qu'il faut que vous sachiez absolument Conseil numéro 3 Ce serait de surligner, écrire en couleur le plus possible Parce que ça aide à mémoriser Donc comme vous pouvez voir sur mes fiches Personnellement j'écris tout le temps en couleur Vraiment je surligne tout ce qui passe et... <coughs> Pardon. Et j'adore surligner et écrire en couleur ça permet de mettre en valeur certaines choses, donc si vous avez vraiment des choses qu'il faut que vous appreniez et que vous avez du mal à mémoriser, vous pouvez utiliser des solignures, ça marche très très bien. Mon conseil numéro 4, ce serait de réviser à plusieurs. C'est vraiment plus simple pour mémoriser, vous pouvez vous faire des questions, etc. Et ça marche vraiment bien, donc s'il n'y a pas possibilité d'aller chez l'une ou l'autre, ce que vous pouvez faire, c'est faire un FaceTime ou un Skype. Et personnellement, j'aime beaucoup réviser à plusieurs pour un contrôle. Ça aide aussi beaucoup d'être stressé parce que bah, vous êtes à plusieurs, l'ambiance est meilleure plutôt que quand vous révisez tout seul dans votre chambre pendant des heures et des heures d'affilée. Mon conseil numéro 5, ce serait de vous faire des petites fiches questions-réponses. Donc là, encore une fois, vous avez besoin de feuilles Bristol, mais cette fois-ci en toute petite taille. Donc je vais vous montrer comment faire vos petites fiches questions-réponses. Donc vous prenez une feuille Bristol toute petite et d'un côté vous écrivez par exemple un mot en anglais et de l'autre côté en français. Et donc vous allez faire un gros tas donc, de tout le vocabulaire qu'il vous faut. Et donc après vous allez prendre une feuille, lire le mot en anglais par exemple et le dire en français. Et si vous ne savez pas ou si vous voulez voir la réponse, c'est écrit juste de l'autre côté. Ça je m'en sers beaucoup dans les langues. Donc quand je fais de l'allemand par exemple, voilà, je fais de l'allemand les cocos, c'est pas facile facile. Du coup ce que je fais tout simplement, c'est que j'écris d'un côté le mot en français et de l'autre côté en allemand. Et ça va être vachement à mémoriser. Mon sixième conseil, c'est de réviser le plus souvent possible dans votre laps de temps. Donc par exemple, moi comme je révise deux jours à trois jours à l'avance, je révise le plus souvent possible. Donc tous les soirs, je sors ma fiche, je, je, je la lis une fois. Et mon conseil numéro 7, rejoint le conseil numéro 6. Pour vous aider à réviser le plus souvent possible, prenez une photo avec votre téléphone de votre fiche. Et tout simplement, comme ça vous pouvez la lire dans le bus, dans le train, dans la voiture, je ne sais pas où vous allez. Mais vous pouvez tout simplement lire ça sur votre téléphone. C'est beaucoup plus simple et ça vous évite d'avoir à sortir une feuille à 4. J'espère de tout cœur que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter ainsi qu'à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous